lui il va vouloir faire comme aux états unis il pense que les joueurs ils vont avoir 7 jours, jours sur 7 du foot dans la tête, euh, que c'est la seule chose qu'ils font, que le système des études il est fait pour qu'on fasse du sport, mais c'est faux, ça marche pas comme ça, souvent on se retrouve avec des coachs, euh, ils veulent installer trop de choses, trop de choses par rapport à ce que les joueurs sont capables de comprendre, trop de choses par rapport à ce que les joueurs sont capables euh, d'exercer, parce qu'on va pas avoir le même nombre de joueurs à tous les entraînements, et on va avoir les joueurs à tous les entraînements. Donc, ce qui a été fait le jour 1 de la semaine, par exemple lundi, si le mercredi, on a d'autres joueurs et on veut construire sur ce qu'on a fait, ben ça marchera pas parce qu'on n'aura pas les mêmes joueurs qu'on a eu lundi. Exact. Donc, c'est des problématiques qui sont qui sont très européennes par rapport aux États-Unis. Donc, il y a une mentalité à avoir. Moi, j'aime bien le j'aime bien dire toujours euh, Kiss, hein, marketing keep it simple et stupide. Je pense que c'est mieux d'avoir peu de choses qu'on maîtrise que beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est toujours bien d'avoir des joueurs qui sont en confiance dans le système, qui joue parce qu'ils vont être libérés et pouvoir performer, plutôt que d'être dans la réflexion. Il faut qu'ils soient dans l'action et la réaction. Donc, euh, je suis pleinement conscience de ça. Maintenant, le fait d'être parti aux États-Unis, d'être revenu, d'avoir joué à un certain niveau en Europe, ça me permet d'être un entre-deux, justement, entre qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qu'on peut améliorer, versus... Où on en est et euh, on n'a aucune idée de comment faire et euh, je trouve qu'on se retrouve trop souvent en Europe avec des coachs Madden des, des gens qui veulent implémenter des choses parce que ça se fait comme ça en college parce que ça se fait comme ça en NFL mais ça ne marche pas comme ça il y a plein de choses ça ne peut pas être simplement c'est pas un modèle qu'on peut prendre copier on le colle et on va dire que ça va être successful dans le programme <rire> la construction d'un programme de football elle repose sur plusieurs facteurs eh pour ça, je vous invite à regarder, j'ai fait un clinique euh, sur le sujet disponible gratuitement sur YouTube, où j'explique je, les fondations d'un programme de foot. Mais ça demande, comme une société, ça demande un bilan. Il faut faire un bilan de où on en est dans la situation d'aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on manque, de qu'est-ce qu'on a besoin, que ce soit en termes d'infrastructures, d'effectifs, de coaching. Et quand on a fait ce bilan et qu'on est relativement euh, objectif, donc il faut être il faut faire preuve de remise en question. Une fois qu'on a fait cette étude, là on peut se dire, ok, il nous manque ça, et on va pouvoir performer, mais ça demande un certain travail sur soi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es intéressé par le clic sur le Wookiee, c'est au prix de 20 euros, ça dure 45 minutes, c'est assez complet, il y a des slides pour t'aider à implémenter ça. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt.